Salut potos Comment ça va aujourd'hui Moi ça va très bien. C'est pour vous dire que ce que je vous avais dit euh, pour le jeu ce week-end, j'ai un petit problème. Il Faut que je remette les commentaires pour vous savoir pour vous. Et je lancerai un concours euh, pour, euh, pour vous pour gagner un jeu d'Xbox One. Je choisirai lequel que j'ai. Euh, je vais choisir tout de suite lequel pour que vous le gagnez. désolé pour l'absence, pour vous dire que vous gagnerez ce jeu-là si vous participez à un concours. Ceux qui ont ce concours une Box One. J'aime ce jeu-là et le concours, c'est que... comment dire Le concours commencerait aujourd'hui et finira la semaine prochaine. Le concours, c'est de faire un, un dessin, de l'envoyer sur le thème gaming voilà pour gagner ce jeu je choisirai le dessin le celui que je trouverai le plus beau où il y aura un deuxième gagnant peut-être si j'en trouve un bien sûr j'en mettrai un autre jeu de, de xbox one en jeu pour l'instant je suis là en jeu après, à voir s'il y a le deuxième gagnant qui apparaîtra. Pour l'instant, j'ai un gagnant. Peut-être qu'il y aura un deuxième après. Voilà les poteaux. C'est tout ce que je vais vous dire. Alors, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. De vous abonner. Et à plus pour une vidéo. Bye les potos.